Mais, mais non! <mets> Allez, regarde la ou frappe ou que m. je viens de te mettre! Elle ouais, sera jamais aussi forte que celle que t'as pris dans la gueule cet après-midi. <rire> euh, <rire> <rire> D'ailleurs, les gars, en parlant de ça, vu que je vous parle de ma meuf, ouais, ou pas de qu'est-ce bah, qui s'est passé? Allez, 2-0! 2-0, monsieur! <rire> Tricher n'est pas gagné. <rruit> <rire> euh, les gars, on peut revenir. De... Eh, franchement, c'était quand même assez pas le se mettait ensemble. Je suis plutôt pour, mais attends quelques jours, pour encore remplir d'autres gourdes assoiffées d'amour. Est-ce que t'as une capote Je ne peux plus l'emporter petit, j'étais traumatisé, mon plaisir va être diminué, fais chier. Est-ce que tu me trouves belle Tu es magnifique, tu fais grandir mon lit, car je ne t'ai que reliqué des doigts de pied au cou. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre Tu voudrais pas faire une pause J'en ai marre, j'en ai marre Je vais faire une overdose Je te manque qu'une chose J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre Fais-moi vite une cigarette J'en ai marre, j'en ai marre Allonge-toi sur la banquette Et reste muet Et si on emménageait ensemble Ça prend du temps de poser un préavis J'ai déjà un munifour et un ordi Et si on avait des enfants Tu ne pourras plus porter de bikini C'est ma console et je veux dormir la nuit Quand est-ce que tu me demandes en mariage Allons-y doucement, je dois m'y préparer J'ai peur de voir ma fortune réduire de moitié J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre tu, marre, marre, tu voudrais pas faire une pause J'en ai marre, j'en ai marre, je vais faire une overdose, Demande te manque une chose. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, marre, marre moi vite ma manette, j'en ai marre, j'en ai marre, Fouche toi sur la banquette, et reste maître. Tu es rentré tard ce soir. Pour parler de ma vie, et de ma femme exceptionnelle, c'est la seule solution pour te trouver belle. Pourquoi tu m'as trompé Je voulais m'entraîner, surtout pas t'user. Tu étais partie, ta sœur a débarqué. Pourquoi tu veux rompre Les plus belles choses ont toujours une fin. C'est pour ça qu'avec toi, ça s'arrête demain. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, tu voudrais pas faire une pause J'en ai marre, j'en ai marre, je vais faire une overdose J'te demande qu'une chose J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, vas-y donne ton verre de jet J'en ai marre, j'en ai marre, allonge-toi sur la banquette Et reste muette Encore l'espoir de te péter J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre des dimanches chez ta mère. J'en ai marre, j'en ai marre, faire semblant devant ton père. Tu me pompes l'air. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre des après-midi shopping. J'en ai marre, j'en ai marre de la vie de tes copines. Tu me bassines. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre que tu me surveilles en soirée J'en ai marre, j'en ai marre de voir tous les potes bourrés Tu me casses les pieds J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de toutes ces questions posées J'en ai marre, j'en ai marre de toujours me justifier Tu me fais chier Tu me...